City Stade, le hyperdable, Aujourd'hui, c'est Bemao. Nous équipons les territoires pour la jeunesse en City Stade et en Futsal. Je suis très contente d'avoir ce terrain, surtout que c'est près de ma maison et que c'est une bonne utilisation pour que tous les enfants de Fonrichet jouent à leur sport préféré. Manière de miser sur l'avenir, de miser sur le sport et la jeunesse, mais surtout miser sur le bien vivre ensemble. Parce que lorsque les jeunes viendront ici, les adultes seront autour pour les regarder, Et c'est du bien vivre ensemble. Donc il m'appartient de remercier la région Guadeloupe de nous avoir permis de bénéficier de tel équipement pour ce quartier. La politique que nous avons voulu mener, c'est commencer par les jeunes, déjà les occuper et leur donner de quoi s'occuper et être à l'aise dans leur quartier. C'était en pleurs, et puis euh, tellement tu était content, pour que jamais habitué à ces gens de fêtes. de, de, de, de, de fête quoi. Et en plus, avec présence à tout Simone en moins, tu était très content de, de, de ça qui passait là et de ça qui t'a passé. quoi Je le disais à Georges, si à l'époque, quand ils jouaient au football, ils avaient des terrains de ce type-là avec un gazon synthétique comme ça, ce sont des gars qui auraient fait une belle carrière de football professionnel. La semaine prochaine, ce sera les habitants. Nous aurons à Goubert, à Trois-Rivières, dans toutes les communes, comme je l'ai déjà répété. Mais pour moi, vraiment, c'est un plaisir, je le dis, un grand plaisir d'avoir aujourd'hui Georges-Yupodame à nos côtés, car vraiment, ça a été une grande vedette. De, des années 70-80 et que beaucoup de Guadeloupéens parlent de lui encore quand vous parlez de football en Guadeloupe on ne peut pas ne pas parler d'Edmé Alex Pippino, de Pipino de Georges Podam de Chalus, pas moi, le grand et aussi de Roland Bozor qui nous a quittés dernièrement c'était la belle époque de l'USBM, la grande équipe de l'USBM et bien le voilà, il gêne toujours